Oh, on ne voit rien bon, je vous ah, ouais. chaud, voilà donc c'est un problème ça, de ça rat fait. dans une voiture et euh, bah, il, est, il est toujours dans la voiture hein. <rire> Alors. on ne sait pas exactement où il est mais apparemment il était, il était sous la console euh, derrière le tableau de bord il était là tantôt et on a fait tout le tour, mais on trouve rien. Alors, il y a eu, on a démonté tout ça sans succès. La gants démontée. Euh, on voit bien qu'il est passé parce que ici, il y a les traces de pas. Il y avait un petit fromage ici qui a été consommé. Voilà, alors ici dans le, dans le coffre il n'y avait rien. Alors ici en dessous, ici en dessous, par contre il y avait un petit bout de fromage qu'il avait mangé et euh, de la pelu de la, des peluches. Donc ce qui pense à dire qu'il est sous le siège euh, passager, à l'intérieur à mon avis. Et ça doit être un, un raton, un petit. Voilà. Et ensuite, et ensuite dans la console ici, on voit qu'il y a des sachets de, de je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme produit. C'est lui qui l'a ramené tout ça. Hein. Ah ouais, on voit les traces de pas ici. Donc il doit être dans la console ce salopard. Euh, voilà, on va, on va faire donc euh, traitement par plaque de glu et par fumigène. Voilà, c'est bon <rire>